Bonjour à tous Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un paysage Joli hein Bon, en pratique, on n'aurait aucune chance de voir ça directement de nos propres yeux parce que ce que vous voyez ici, c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre Pour que vous visualisiez un peu mieux la taille réelle, la petite barre sous l'image correspond à 10 km de long on dirait pas comme ça, mais en fait cette espèce de nuage océanique s'étale sur environ 3500 km², c'est-à-dire 350 000 hectares. Et je voulais vous en parler parce que ce paysage immense qu'on peut voir depuis l'espace est uniquement dû à de très très nombreux organismes microscopiques. Ceci est une efflorescence algale, c'est-à-dire un amas d'algues microscopiques Elles peuvent être de différentes couleurs en fonction des algues qui les composent et celle-ci est causée par une algue blanche Elles portent le doux nom de Coccolithophoridae et ce sont des algues unicellulaires qu'on trouve au large dans les océans et qui sont recouvertes de petites plaques minérales Un genre d'armure pour algues de quelques millièmes de millimètres de diamètre et quand on a un bon microscope, on se rend bien compte que ça a de la gueule ces plaques sont faites de calcite, un mélange de calcium et de CO2 et ce sont elles qui donnent leur couleur blanche aux algues et au passage leur confèrent un rôle important dans le cycle du carbone Les coccolithophoridés récupèrent du dioxyde de carbone ou CO2 atmosphérique pour fabriquer leurs armures Quand ils meurent, une partie de ces plaques tombe au fond de l'océan et avec le temps finit par se transformer en craie Autrement dit, ces algues piègent du CO2 atmosphérique qui est un gaz à effet de serre L'espèce la plus abondante parmi les coccolithophoridae ressemble à ça Elle s'appelle Emiliania huxleyi et c'est elle qui a causé l'efflorescence algale que je vous montrais en début d'épisode Comme la plupart des micro-algues, Emiliania huxleyi existe sous deux formes La fameuse forme recouverte de plaques de calcite et une deuxième forme qui a la particularité de posséder des flagelles des petits filaments qui lui permettent de se déplacer dans l'eau Ces deux formes ne se ressemblent pas, n'ont pas la même taille et pourtant, il s'agit bien de la même espèce La forme la mieux connue, celle recouverte de plaques de calcite, contient deux copies de son génome. Comme la plupart des cellules de notre organisme, on dit qu'elle est diploïde. La seconde forme, celle qui possède des flagelles, ne contient qu'une seule copie de son matériel génétique. On dit qu'elle est haploïde, comme nos gamètes, qu'il s'agisse d'ovules ou de spermatozoïdes. Or, nos gamètes sont des cellules humaines, au même titre que les cellules de notre peau, de nos yeux ou de nos intestins. Pourtant, ils ne contiennent qu'une seule copie de notre matériel génétique, alors que les autres cellules en contiennent deux. C'est exactement le même principe pour les deux formes d'Emiliania uxlei. Mais ce qui est le plus surprenant chez cette algue, c'est sa façon de réagir en cas d'infection virale. Comme nous, les organismes marins sont susceptibles d'être infectés par des virus. Plus que nous, en fait parce qu'il y a quelque chose comme plusieurs millions de virus dans chaque cuillère à café d'eau de mer. Ce sont essentiellement des virus qui infectent les organismes marins. Pas l'homme. Inutile d'arrêter de vous baigner. C'est d'ailleurs un des mécanismes expliquant la disparition des efflorescences algales, l'infection par des virus tuant les coccolithophoridés. En général, quand un virus est capable d'infecter un organisme, les deux se lancent dans une espèce de surenchère évolutive. Ah ouais Tu m'infectes Eh ben je vais m'adapter et tu pourras plus « C'est ce que tu crois Je vais m'adapter à ton adaptation et je t'infecterai quand même !»« Ah bon Eh ben je vais m'adapter à ton adaptation, à mon adaptation, etc. etc. » Mais pas avec Emiliania Huxley. En étudiant des efflorescences algales, des chercheurs ont identifié des virus capables d'infecter cette microalgue. Sauf qu'au lieu d'observer une lutte acharnée entre Emiliania et ses virus, ils ont vu l'algue esquiver. En présence de virus, elle est capable de passer de la forme diploïde à la forme haploïde. Ça n'empêche pas la disparition des efflorescences algales puisque la forme sans plaque de calcite ne reflète pas la lumière et ne permet donc pas le maintien de ces espèces de nuages océaniques Mais cela met Emiliania huxleyi à l'abri de l'infection virale car la forme mobile ne peut pas être infectée par les virus qui touchent la forme immobile de l'algue Même si on ne sait pas encore pourquoi Et on peut aller encore plus loin Des chercheurs ont émis l'hypothèse que ce sont ces virus qui ont permis à Emiliania huxleyi de découvrir le sexe La définition biologique de la reproduction sexuée c'est la fusion de deux cellules possédant leur génome en un seul exemplaire pour donner une cellule possédant deux exemplaires de son génome À notre échelle, ça correspond à la fusion de l'ovule et du spermatozoïde pour donner la cellule œuf À l'échelle d'Emiliania huxleyi, c'est ce qui se passe à la fin de l'épidémie virale Les algues haploïdes possédant des flagelles qui étaient protégées de l'infection fusionne pour donner des algues diploïdes recouvertes de plaques de calcite. Comme quoi, même les unicellulaires respectent notre fameux principe de vie. Après l'effort, le réconfort Bonne nouvelle Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de truc à raconter pour la séquence de fin. Donc blablabla, euh, bla bla, partagez si ça vous a plu, blablabla, abonnez-vous, et blablabla, soutenez-nous sur Tipeee De toute façon, personne regarde ce truc, non